Yep, Richard. Mmh. Ouais. Ah bon oh. Pour l'instant, je préfère garder le secret. Salut. Et ça va, il bite. Qu'est-ce qu'il raconte Tu bite. Mais dis-t'on Gepus, t'es pas en train de m'enquêter, là <rire> trouver là. Tiens, prends mon or. What What cool Comment je vais me sortir de cette situation

Comment réussir la suite de Desset UH saison 4 c'est dans deux jours sur ma chaîne YouTube Bisous tout le monde

Or. Non, non, je touche pas à ton or. Mmh, bon, attends, je vais essayer de retrouver euh, d'où on vient là. D'accord. Oh. Il arrive il, il, il y a un mignon. bruit, quel bruit Ah, il y a a fait... en fait, okay. Ah, bah, plus. Ah. ah, bah, ouais, ouais, ouais. J'ai pas trouvé de là où on vient. C'est quoi de bichard Moi, je pense qu'il est méchant. Waouh. Bah, moi dire, aussi.

Mais je suis... allez, oh oh Je suis là T'as <rire> vraiment claqué ta tête avec tes mains là Ouais attends. Ouais, je... <rire> Franchement je kifferais avoir ça la cam juste pour ça. La non j'ai pas tapé, j'ai tapé, genre ma coucher en mode. Comme dans les miniatures là. J'ai <rire> tapé ma couche avec toi là. Eh moi moi moi quand je suis Kira, <rire> je fais la même tête. Putain, ça, ça doit faire mal, mec. Un peu, je crois que c'est du mais je suis pas sûr. Je ne sais pas quelle confirmation vous voulez de plus. Get manquette. Il n'a pas encore le résultat de son enquête.

Sinon, ça fait déjà longtemps qu'il m'aurait attaqué. Le problème, c'est qu'avec cette phrase, il oblige lui et ses mates à rester proche de moi. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avancer sur son enquête. L'heure est à la défensive. Ou plutôt, à l'attaque. Il va falloir trouver le bon moment pour attaquer Gep. Ainsi, je vais pouvoir tuer tous les membres de ma team. Char Ouais. Ah, mec. C'est ouais, quoi toi Il se passe que là que mec. Il est trop baptisé, on dirait. Hein. Bah, Malphère, en vrai, s'il si hein. a envie de te le dire, il te le dira, mais. Mais il l'a dit, il, il me l'a fait comprendre. Ah

il bah... comprendra tout le monde donc c'est pour ça, ça fait flipper, tu vois. Il... Okay. Enfin, le pas. fait qu'il le fasse comprendre à des gens Bah, non, mais il a dit, je vais pas l'écrire sur tous les toits, mais il le fait quand même. C'est vrai que c'est louche, hein euh, un peu, ouais. Ah, y'a un mec là-bas. Oh, attends, y'a une witch. Ah, c'est Gep. Elle juste devant toi. Hein. Elle me sautera jamais dessus. <rire> non, mais non. Tu l'as dit, Gep Non. <rire> c'est là la witch Gep est empoisonné. Est-ce le bon moment pour l'attaquer Je sais pas qu'elle était là, la witch. Oui

viré <rire> mec! Hey, là-bas! Vais... À ce moment-là, je réalise que Daiko est mis en chante. Est-ce qu'il n'aurait pas déjà trouvé tout son stuff? Et il se fait passer pour quelqu'un de peu stuff. Putain, du coup, je piggyp, quasiment. Oh non, pop game! Ah. <rire> bah, j'ai Ah, What's... bah, j'ai. Ils sont entre guillemets ou quoi? Enfin, ils sont. Enfin, c'est Max à la C'est Salut, mec, ça va? Euh... Arrête, c'est Fulo! C'est genre à... combien de coeurs là?

Bah là du coup je j'étais à demi-cœur donc là je commence à rejoindre euh... Toxu Ils sont pas là Mais je crois qu'ils sont en arrière mais pas par là en fait Par la faille où on était tout à Bah go hein J'ai ouais. besoin de l'or ouais je me suis fait poison bah, Bon bah vas-y si Bon bah... J'arrive je vole

<rire> J'avoue. Mais non mais en vrai c'est logique en vrai donc euh, bon. Tant pis. Ah mais euh, ah, j'ai pas dit au revoir pour l'épisode, c'est pas grave. Non, Bonjour Attendez le, le le mot de l'épisode là ça va être Epididim Petit corps en forme d'entonnoir sur le bord des... ouais, supérieur du testicule. Voilà. Je veux bien le prendre du coup, je peux beaucoup courir. Tiens. Par contre du steak. Je l'ai remis à foire.

Vous avez l'enchant okay. Ouais, euh... Bah non du coup. Vous avez l'enchant là-bas là ah Non, okay. non, non, non, parce que j'ai plus l'enclume. Il y avait l'enclume, il y a plus l'enclume. Okay. Je, je, je me une enclume aussi, du coup, comme ça. Et je suis en Merci. On est tranquille. Ah, il ah, y, a y a fait tout. tout. Il a fait tout. Ah oh oui. Il va revenir avec trois coeurs, tu vas voir. Je suis avec Matox et, euh, et Malfa, ils sont au-dessus. Au au ah bah... Il, tout, tout et les les et tu le trouves comment Malfa

Tort, il est dark torturé Malfa enfin, je sais pas ce qu'il a. Un, on compare, on est tous là, tous oui autres, est ah, je, je trouve que le mafa il, il tape beaucoup sur son clavier. Ah non t'as besoin de Bichard. Ah, tu, sais, tu sais quand Té -té Bah ça, en fait ça, tu peux réussir d'avoir le. Ça se ressemble en UF et MIF après APGAF hein. Bon t'inquiète, je suis fou de diem, ça en vrai euh... Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Ah, oui, y a qui trouvent du je J'ai cliquer sur le bichard donc euh. Ah moi si tu veux. mais vous êtes tentes. Non je reviens avec. Bah on a rouge pas. Non non ils sont là, je pense pas. Non je crois qu'ils sont là.

C'est trop verti. Oui. Viens avec moi, bébé. J'arrive. T'as une table d'enchant Attends, vous avez une table d'enchant avant parce que j'ai peur. Hein. J'arrive. Moi, oh, je propose ça, moi. Mais ils sont où les autres chiant, Moi, je suis là, j'écoutais. Ah, ok. Écoutez, on sneak, c'est oh, ça. ça Ouais, de ouf. On en sneak alors qu'il y a toute la team, genre, c'est pas comme si t'allais avoir des infos de fou, tu vois Bah, en vrai. Euh... Oh, mais putain, 4 niveaux, il faut là. T'as une enclume Oui. J'te j'te non, joué, non, oui. Nope. Ah, merci, mec. Ah, mais y'en a, ils trouvent du Steph Mais oui. Je suis en train de perdre le contrôle sur la situation.

J'avais clairement un bon stuff au début de la game, mais maintenant je me retrouve avec l'un des pires stuff de la team. mec Vas-y viens, on va parler, bro. Attends, j'ai pas fini. Euh. Vas-y viens, on va parler. Vas-y, let's go, Si je meurs, c'est astro, du coup, les potes. Allez, Je sais pas quoi enlever de mon inventaire, y'a trop de trucs. Ouais, j'ai déjà sur ce match-up beaucoup plus tôt, genre épisode 1. quest faut Il me faut 9 fils. Ouais, 9. Je pense que t'as de quoi trouver des fils là.

Ah, euh, est-ce que t'as vu des fils Gap Euh, non. Je pense que Gap n'est pas loin de finir son enquête. Il va falloir que je trouve une solution. Fini la stratégie. Le moment où est venu d'attaquer. Oui,

Gégé. Oh! Comment je l'ai tué? Mais what? Et voilà, c'est comme ça que ça se finit. J'ai longtemps hésité à vous l'upload. Parce qu'en réalité, je ne suis pas mort par hasard. Si on regarde bien, on voit bien que j'ai beau donner des coups à Daiko, il ne lui fout rien. Comme vous pouvez le voir, je donne un coup à Daiko et des particules s'affichent, mais il ne perd pas de vie. En réalité, le fait de voir la vie affiche un armor stand qui, lors de la V3, n'avait jamais posé problème. Malheureusement, ici.

Lorsque je tape Daiko, je ne tape pas vraiment Daiko. Mais bien l'arme en stand qui affiche la vie au-dessus de sa tête. Vous pouvez voir, à ma tête, je suis complètement... dans l'incompréhension. En effet, j'avais une de 3 diamants, résistance et deux parties en James P2. J'avais aussi un pantalon protection 3. Et avec l'effet de résistance, je n'aurais pas dû mourir. Mais bon, écoutez, c'est un premier rush. Et ce bug sera réglé pour les futures versions d'Aliti. En effet, j'ai beaucoup hésité à vous upload la saison à cause de ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que mon point de vue a été intéressant. Des situations de stress comme j'en ai jamais eu. Le fait que Gap n'arrête pas de me coller.

Et qu'on a commencé une stratégie avec Malfanax qu'on n'a pas pu terminer. En tout cas, je vous invite tout de même à aller voir les autres points de vue. Et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne fin de saison chez les autres participants. Je m'excuse encore de la mienne. Et une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne semaine et une bonne année. Au revoir à tous, mes chers compatriotes.